Oui, oui. Ouais, dans l'absolu, ouais. On a un nom de merde. Ça peut. Oui. Non Non. Ouais, tous les matins, tous les soirs aussi. Non. Non. Non. Mais, un thé noir. Souvent il est caillé. Oui <rire> Oui, tout le temps. Oui, par exemple, maintenant. Alors ça, tout le temps, ouais. D'ailleurs là, je suis pas sûr de répondre aux bonnes questions. Quoi <rire> Oui. Non. Non, non. Enfin oui, enfin non. C'est pas un truc d'ado. Euh, non. Jamais. Non. Négatif, euh, non. Les trois. Je suis vierge de tout. <rire> Sur mon cul. <rire> <rire> non. Ça reste un secret.